Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des paratases du Kerala. J'ai goûté à ces pains pour la première fois lors d'un voyage de cinq semaines dans le sud de l'Inde en 2015. Il s'agit d'un pain traditionnel plat et souple de la côte du Malabar, dans le sud de l'Inde, d'environ 6 pouces de diamètre, façonné à partir d'une pâte crue semi-ferme, avec de la levure chimique, poudre à pâtre, Composé de farine tout usage d'eau et de gui ou d'huile. Le parata du Kerala est unique en son genre. C'est un pain azim particulièrement festif. La pâte de ces pains constitue une version complètement différente de la pâte feuilletée. Pour y arriver, le pain est façonné à deux reprises. La première pour l'étendre le plus grand possible et la badigeonner d'huile, et la deuxième pour pouvoir rendre la pâte feuilletée après la cuisson. J'utilise la même méthode de feuilletage pour faire des, le feuilletage des kefli. Le kefli, c'est l'ancêtre du croissant. Le parata du Kerala est aussi désigné sous les vocables parota et parata de la côte de Malabar. Une fois la cuisson terminée, on va manipuler le parata pour lui donner le feuilletage. Ensuite, on va le mettre dans un, un contenant hermétique tapissé d'un essuie-tout et le recouvrir avec un deuxième essuie-tout à la fin. La vapeur résiduelle durant le reçuage en milieu fermé contribuera à conserver le moelleau et la souplesse des pains. J'ai dans mon bol deux tasses de farine de tout usage, une cuillérée de sucre, une cuillérée de levure chimique, poudre à pâte et une demi cuillérée de sel. J'ai aussi trois quarts de tasse d'eau dans une tasse à mesurer. Sur mon plan de travail, j'ai un peu d'huile et aussi de la farine. Les paratases du Kerala se conservent environ 4 jours à température ambiante dans un sac Ziploc. Pour les réchauffer, il suffit de les placer dans un sac en papier brun, de bien humidifier le sac et de le placer au four à 325 degrés Fahrenheit et d'y laisser le sac environ 2-3 minutes. Alors on y va, on verse l'eau petit à petit. Pourquoi on verse l'eau petit à petit? C'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas le taux d'absorption de la farine. Euh, ça dépend de plusieurs choses, dont entre autres l'entreposage de la farine. Donc, des fois, ça prend trois quarts de tasse, des fois ça prend un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Plus, plus finalement j'ai ajouté à peu près une cuillère à soupe Des sauces de mes doigts ça va aider à former la pâte on y arrive on y arrive presque. ça tout simplement. Je vais le mettre sur le comptoir. Je vais enlever ça aussi. en boule. Et là, on va la laisser se détendre tout simplement, on y met un peu de ville. Pour pas qu'il y ait une croûte. se revoit dans 20 minutes. Ça fait donc maintenant 15 minutes que la pâte est euh, en repos. Donc, on va la pétrir. Donc, on va juste la rendre un peu lisse. Donc, il y a ça ici. On fatigue un peu, mais en la roulant un peu, ça devrait partir. Bon. On va juste... Bon. Alors maintenant, on va les séparer en six. Donc, on la sépare en deux en premier, et chacune des boules, on va les séparer en trois, trois parts à peu près égales. Chacune, on va les rouler individuellement et on va les remettre dans le pack. Ça c'est la travail. Je vois. Comment vous me demandez pourquoi je fais ça ici. Tout simplement pour avoir une partie plus lisse. Et la partie lisse, ensuite, je la glisse pour lisser encore davantage la boule. Voilà. Les autres parts sont dans mon bol, avec recouvert de la de petite serviette. Donc, pour les pains indiens, normalement, on utilise un belan. Si vous n'en avez pas, utilisé un euh, rouleau à pâte ordinaire. Il y a différentes sortes de belan, comme vous voyez. Moi, j'aime mieux travailler avec lui. Avec lui, c'est un peu plus difficile pour moi. J'ai l'impression de ne pas rouler. Alors qu'avec celui-ci, j'ai l'impression d'être plus en mesure de rouler. L'important, c'est de la rendre la plus mince possible. La forme n'est pas importante à ce stade-ci. Ce qu'on veut, c'est avoir une pâte très mince pour pouvoir avoir une pâte très feuilletée. On l'étend la plus mince possible. J'ai fait l'erreur tout à l'heure de huiler le plan de travail. C'est la part qu'on doit huiler un peu plus. On en mettre déjà un petit peu pour qu'elle ne se retourne pas. Elle se retourne un petit peu pareil, là, mais... ajoute une cuillère à soupe d'huile, ou ouais, à peu près là. Il faut vraiment huiler. Ce qui fait une pâte feuilletée, c'est le corps gras. Euh, en Occident, c'est souvent euh, comme une pâte à tarte, on utilise le beurre, on utilise la margarine. Euh, au Moyen-Orient, souvent, c'est l'huile ou le ghee. Et là, on se coupe un petit peu de... De farine. La raison de la farine, c'est que ça va permettre que l'huile le, le, reste, ne, ne pénètre pas. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étire et on fait comme un éventail. Et là, on la roule pour avoir vraiment un beau petit bouquet. Et on la remet dans le bac. On fait une autre. Il faut enlever l'excédent d'huile. N'hésitez pas à vous essuyer les mains. peu d'huile, tout simplement. L'huile empêche l'élasticité, donc le, elle rebondit moins, elle revient moins. Donc ça permet de l'étendre plus rapidement. Hi, ça colle. On a un petit peu sur le rouleau. Là, on peut faire comme si on faisait une pâte à tarte. L'important, c'est juste d'avoir euh, une pâte très fine. Peu importe la forme. Dans un premier temps. Et très mince ici. Ici, elle est moins. J'ai des trous ici, c'est pas grave. Parce qu'on va lui redonner une autre forme après. C'est vraiment important d'en mettre plus, mais d'en mettre un peu partout. De la farine. Pour éviter que l'huile rentre dans la pâte. Donc. Donc ça, c'est le côté huileux. Vient de coller en dessous. Alors ce que vous voyez, tous les plis ici, c'est ça qui va faire le feuilletage. Là, le plan est déjà assez huilé, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est suffisant pour pouvoir commencer à travailler. J'ai décidé de le faire avec un vrai rouleau à pâte, pour voir si ça allait changer quelque chose évidemment ça colle un petit peu il faut remettre un petit peu d'huile sur la pâte et un peu sur le rouleau c'est peut-être plus facile à faire avec le petit le, le vrai rouleau à pâte pour l'instant cette partie là et je constate que c'est plus facile Désolé, ça sonnait à la porte, c'était le facteur. Donc, la raison pour laquelle c'est plus simple, c'est tout simplement que le rouleau est très pesant. Vous voyez comment c'est mince. Donc, on met de l'huile. Donc on met l'huile, s'il en manque un peu, Non, il en manque un peu ici aussi, non. on met de la farine, alors, on peut plier comme ça aussi, hein? donc un ou l'autre, une façon ou l'autre, peu importe comment on le fait, L'important, c'est que la partie huileuse soit en dessous. Là. Vous voyez, si on l'aplatit un peu, on va voir tout le feuilletage. On ne reste plus que trois autres. On peut nettoyer le comptoir avec. Comme ça, ça va être déjà un peu bleu. Bon. un petit peu la pâte. Évidemment, il y a beaucoup d'huile, donc c'est pas un pain euh, qui euh, pour un régime sans C'est comme si on faisait une patate dans J'ai fait deux. Huile. Rien. Et on le garde en dessous, ce qu'on fait tout simplement, on l'appuie comme ça. Voilà. Et le dernier. On voit que la pâte est un peu élastique, on en remet. encore un petit peu plus de farine ah. rendu à l'étape du deuxième façonnage. Là, j'ai utilisé l'eau. L'important, c'est de ne pas les faire trop euh, minces. On veut avoir le feuilletage comme il faut. Des fois, c'est un petit peu dur de le, de le partir parce qu'il y a l'huile. Alors, on veut un pain à peu près de 6 pouces. On voit déjà, quand on pèse ici, non? ici, c'est tout le feuilletage qui, se, qui va se former. Oups. On voit que le feuilletage, il est très beau. Si ça fait ça, on huile un peu plus le, le belin ou le, le rouleau à pâte. Disons que j'ai un peu de difficulté à les faire ronds, ceux-là. Mais euh, les femmes indiennes qui le font, elles le font vraiment bien rond. J'essaie avec l'autre. Side. Je vous dirais que avec ce pain-là, c'est un peu plus difficile d'utiliser le volant, pour moi, qui ne suis pas indien. Vous pouvez aussi l'aplatir un peu comme ça. On va mettre un petit peu d'huile, parce que je trouve qu'elle a de la difficulté à... Elle, elle est élastique encore pas mal, Peu près prête donc on va la mettre sur la poêle mais avant on met un peu d'huile sur la poêle le feu est à euh, modéré un peu plus élevé pas modéré très élevé mais modéré un peu élevé que ça commence à bouillir, à avoir des petites bulles. c'est déjà plus de côté voilà On peut ajouter un petit peu d'huile si on veut. Ce n'est vraiment pas euh, euh, quelque chose qui santé, santé, là. est santé-santé. C'est un plaisir. le feu trop haut, compte tenu du tu fait sais qu'il y a de l'huile. Bon, on le dépose sur le comptoir, je vais vous montrer comment faire le feuilletage. de faire le feuilletage est un peu particulière, c'est qu'on secoue comme ça. Vous voyez, donc, toutes les les, euh, les couches se supervisent. Donc, tout simplement, et là, on peut le mettre dans notre... Voilà, j'en ai un demi. Donc, on continue. Au début, vous pouvez l'aplatir le, euh, la avec les mains aussi, ça aide énormément. se séparer plus, d'autres moins. Oui, pas trop le bouger, c'est pour ça que je vais dans l'autre sens aussi. Non? Un peu d'huile pour essayer d'éliminer un peu l'élasticité. Comme je n'ose pas le déplacer, c'est moi qui, dé, qui me déplace. Là. Bon. Bon, si on met de l'huile directement ici, Plutôt que de huiler la poêle, ça va être plus facile. Alors, je le me mets sur la poêle, je fais attention. Et pendant ce temps-là, j'en abaisse un autre tranquillement. Ok, je l'ai mis là, mais je le mets à l'envers. J'ai oublié de mentionner qu'il faut le mettre à l'envers. Là. Pendant ce temps-là, on s'occupe de notre paille. Qu'est-ce que ça a l'air? Encore. On a un petit peu d'huile de ce côté-là aussi. En passant, une pâte feuilletée, normalement, contient à peu près 40% de beurre. Donc, il faut pas se stresser avec la quantité d'huile, non. compte que j'ai fermé le rond. Un mécanisme. Peu. Je vais le faire des deux côtés un peu. Alors, c'est pas important que si ça se détache Parce qu'on va de toute façon le détacher en, le, en, en favorisant le feuilletage. Je suis à 7. Alors, on le remet sur le comptoir. Les des bougies de. Et on fait le feuilletage. Pas très compliqué à faire. On les déplace avec l'autre. L'avantage du plat hermétique, c'est que ça va conserver chaud longtemps et ça va conserver le moelleux. Donc, on fait le prochain. La pâte est très élastique. Elle est difficile à travailler parce qu'elle est très élastique. C'est normal. Un peu d'huile. Oups, oh, pas grave. On va introduire un petit peu de là aussi. Donc. Et elle est prête à faire cuire. On la transfère sur la va ou la poêle à crêpe. Entre temps, j'ai aplati les autres euh, galettes. Ça en vient. On va répartir un peu d'huile. Il ne faut pas y toucher avec les mains, donc j'utilise le dos de ma cuillère à mesurer. C'est très chaud, hein? Comme c'est huileux, c'est très chaud. Un dernier coup de côté. C'est un des pains les plus savoureux de l'Inde. On le transfère sur le comptoir. Et on va faire le feuilletage. Se faire avec les autres. Là. Bon, on s'amène ici. Et là, on continue. Il façonner bien. C'est pas un pain qu'on qu étire longtemps Parce que c'est très difficile. Vous voyez comment c'est difficile Elle est tellement élastique. Donc, on met un petit peu d'huile. J'ai un petit peu, mais c'est un gros peu. On finit le façonnage. Alors, vous voyez ça, c'est à peu près 5 pouces. Plus que ça, on a des problèmes. Donc, je vais le transfère sur la sur la tava. Je vous laisse avec la tava. Avant ah, que j'en n'en tire un autre un peu plus. On remonte le feu. C'est que je baisse le feu entre chaque pour euh, ne pas avoir trop de fumée dans la maison. Après ça, j'ai oublié de le rouvrir. Celui-là est très beau. Le prochain va être très, euh, je vais dire très laid, mais il va être moins beau. C'est pas grave. Je baisse le feu. va sur le comptoir. Et là, on oui. fait le feuilletage. Je vous ai dit celui-là, il est moins réussi. Donc j'ai essayé de le réussir malgré tout, il est moins réussi. Ça arrive, c'est pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On va le transférer sur la table. Dans ce cas-là, je le tiens ici. Et on va assiner le dernier en état. Alors. Donc, il faut toujours que ce soit à l'envers. Vous pouvez le mettre de l'autre côté par la suite. Mais au début, il faut vraiment s'assurer que... Le, le, euh, le ce qu'on a tourné à l'envers est bien attaché on peut mettre de l'huile je vais mettre de l'huile aussi sur celui-là Disons que c'est un pain qui est un peu salaud. On est aimé dans l'huile. Quelle délice. Il est prêt. Oui, il est prêt. On baisse le feu, on le ramène ici, et on va faire le feuilletage. Pas on n'a pas faire longtemps, hein? ça, ça se fait tout seul. On transfère avec les autres. Si vous avez de la difficulté à utiliser un rouleau à pâte, vous pouvez aussi la faire avec les mains. Puis avec les mains. On peut facilement le rendre rond comme ça de cette façon là de faire aussi et en utilisant les deux mains on obtient quand même un beau pain et on le dépose euh, sur la poêle Elle est déjà la, la baisse est déjà assez vilée. Mais d'élever feu encore. Comme dit, il n'y a pas eu d'huile tout à l'heure, on en remet. Le sucre va apporter, on met un peu de sucre, c'est le sucre qui va apporter un peu de croustillant. Il donner le côté croustillant à la pâte. Le dernier est le plus beau finalement. Avec les mains, ça donne un très beau résultat comme vous voyez. Presque parfait. C'est le plus beau que j'ai fait. On peut fermer. On amène ça sur le comptoir. On fait le feuilletage. On peut le faire comme ça. Il y en a qui vont aller sur la tabac et qui vont taper dessus pour le feuilleter. Euh, je n'ai pas cette capacité-là. Alors, on le transfère ici. Et ensuite, on ajoute un autre essuie-tout. Les essuie-tout sont pour absorber euh, la vapeur résiduelle qui ne sera pas absorbée par les pains. Alors, voilà. Alors, c'était ma recette des paratases du Kerala. J'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!